Bonjour Laurence et eh bien, je fais une minute de vidéo très rapide parce que je viens de recevoir un, un soin euh, pour, j'ai envie de dire, nettoyer les énergies mais c'est quand même très puissant. Euh, ce qui est très puissant, c'est que vous savez que, bien évidemment, j'ai une maladie grave mais surtout que j'avais mis un mot sur cette maladie quand elle est arrivée, avant de commencer tout ce processus de réflexion... De savoir comment guérir, comment euh, quel traitement appliquer. J'avais mis ce mot qui était c'est le prix à payer. Pour moi, c'était le prix à payer par rapport à la famille, par rapport à quelque chose, euh, une énergie dans la famille. Donc voilà. Euh, il se trouve que j'ai repris à partir de septembre, je ne sais plus quand, enfin voilà, un travail sur la mémoire cellulaire. Mais cette mémoire cellulaire, donc bien sûr, c'est d'entrer en résonance avec certains événements qui font que, soit dans mon énergie, soit dans mon émotion, euh, il y a des choses qui se reproduisent d'année en année, ou euh, voire de siècle en siècle, puisque ça va plus loin que ça. Là, on est bien évidemment sur moi, dans la mémoire cellulaire, mais il y a également des résonances par rapport à pourquoi est-ce que j'ai choisi cette famille parce que j'étais une âme déjà en colère et que j'avais besoin euh, de me retrouver dans cette famille et ce couple pour travailler le fait d'être en paix. Voilà, je ne sais pas si ce que je vais dire va être tout, tout logique ou tout compréhensible parce que c'est quand même euh, plus que trois siècles d'expression. Voilà, en gros, le devoir à payer ou le prix à payer. Et maintenant grâce à ce travail de mémoire cellulaire que j'ai fait, que j'ai juste démarré, hein, je pas vraiment parce que ça prend quand même du temps, euh, c'est bien sûr euh, travailler sur, sur ce que j'ai vécu moi et comment ça se répète, parce que c'est quand même la mémoire cellulaire, c'est étudier euh, les six mois au moment de la naissance, les six mois avant et les six mois après, donc c'est une partie très courte, j'ai envie de dire, euh, du moment où on, on vient au monde et de voir comment ça résonne et comment ça se reproduit en termes d'énergie de manière cyclique tout au long de la vie. Donc ça c'est super intéressant, ne serait-ce que de comprendre, voilà. Euh, et en plus de voir les résonances par rapport à certains événements et qu'il y a un fonctionnement d'équilibre, c'est-à-dire que bah, un événement positif euh, euh, amène une autre énergie, etc. Et inversement... Ah oui, tu as vécu ça, mais tu as vécu dans la même période, sur la même résonance, ça qui vient dire que ben, oui tu peux avoir confiance en toi parce que tu as fait ça à cette moment, à ce moment-là dans ton travail. Alors, pourquoi c'est très intéressant Parce que ça vient en fait dire que je viens, ça y est, le devoir accompli est fait. C'est-à-dire qu'on est parti de la maladie avec le prix à payer, le devoir à payer. Le prix à payer et là maintenant je suis avec le devoir accompli donc je suis quasiment sûr que dans à la fin du mois on dira que je suis complètement guérie mais ça participe de l'ensemble des choses que j'ai faites et en gros là ça correspond à un défi d'incarnation c'est à dire que mon âme a choisi de s'incarner et d'aller libérer toutes les femmes de la famille sur quatre générations euh, voilà, et il se trouve que j'entrais en résonance, mais alors d'une force, et voilà, avec mon arrière arrière grand-mère, voilà, il se trouve que de manière cyclique et très régulière, il suffit que j'ai un tout petit déséquilibre émotionnel dans, dans ma vie, pour que j'ai des envies de désespoir de tristesse de colère qui sont pas du tout du tout en lien avec ce que je vis et par contre qui sont directement en résonance avec l'âme de ma grand-mère qui est triste en désespoir et en colère et très frustrée etc de mon arrière arrière grand-mère je, je le redis et donc on a libéré cette personne là qui était une personne en errance euh, depuis quelques siècles et peut-être que ça va changer, puisque toute la lignée de ces femmes se retrouve avec des hommes qui ne leur correspondent pas, ou qui meurent tôt, ou il y a un problème. Et surtout, donc cette femme s'est retrouvée rejetée, abandonnée par la famille, rejetée, et s'est trouvée triste et en colère, parce qu'elle a choisi un homme, oui. Mais du coup, il a fallu qu'elle choisisse aussi d'être abandonnée. Voilà. Et j'ai envie de dire c'est assez rigolo, parce que moi, maintenant, quelque part, j'aime bien quelqu'un qui... Lui est totalement euh, pas du tout accepté par ma famille Donc moi aussi, en résonance, je reproduis ce que reproduit la famille C'est-à-dire, je choisis quelqu'un qui me fait dire que Ou je te choisis, ou je choisis la famille, mais on ne peut pas choisir les deux Donc soit je suis rejetée par ma famille Soit euh, je vais quelque part pas bien accepté non plus par mon ami Qui va dire « mais tu m'acceptes pas complètement » C'est intéressant parce que je reproduis quelque chose, voilà. Euh, tout ça pour dire que là, aujourd'hui, vraiment, euh, c'est quelque chose de très important pour moi. Il y a une libération du corps, de l'âme et des différents niveaux de compréhension des choses. Euh, voilà, c'est très, très, très, très important. Je reviendrai peut-être dessus, mais je voulais le faire là tout de suite parce que c'est euh, extraordinaire. Très bonne journée à vous.